8 Airbnb tips pour vos locations en compte durée 2021, c'est l'objet de cette vidéo et on va en parler aujourd'hui. Comme tu le sais juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tu vas voir, tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça tu es notifié les prochaines fois je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle eh d'immobilier, de location courte durée, on parle aussi de sous-location professionnelle immobilière. De business autour de tout ce qui est conciergerie automatisée et puis également d'investissement locatif bien évidemment puisque ça fait partie des projets qu'on peut avoir quand on fait de l'immobilier, l'immobilier qui fait partie des piliers de l'enrichissement comme l'entrepreneuriat ou comme aussi tout ce qui est marché boursier et on parlera un petit peu de tout ça un peu plus tard sur cette chaîne youtube, tu découvriras ça au fur et à mesure c'est pour ça abonne toi bien à cette chaîne. Donc Aujourd'hui eh bien on va voir les 8 airbnb tips pour vos locations en 2021 s'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé suite suite au covid suite aux différentes crises etc donc on va commencer et eh bien par donc par la première mais reste bien jusqu'à la fin car le septième tips tu verras il y aura vraiment c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu, tu comprennes bien et tu verras que le septième tips il va vraiment être utile pour tes locations donc le premier tips et eh bien c'est nom de l'humain et d'ailleurs même si j'ai envie de dire cette vidéo si j'aurais pu Finalement, mettre un titre à cette vidéo, ça aurait été redonnant de l'humain un petit peu à nos locations en courte durée. Tu le sais, on parle beaucoup d'automatisation, c'est hyper important. Bah, si comme moi, tu commences à avoir une trentaine d'appartements ou 40 appartements en gestion, ça commence à être compliqué derrière à, à gérer si à un moment donné, tu dois répondre systématiquement à chaque client. Je le sais très bien tout ça, mais redonnons de l'humain. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, tu as tous tes messages automatisés qui vont se lancer, on le sait, les messages du check-in, du check-out, bon, euh, avant la euh, confirmation de réservation, à la sortie du voyageur, tout ça, on le sait très bien. Mais à mon sens, n'hésite pas à redonner un petit peu de côté humain à tout ça. C'est-à-dire que par exemple, un truc tout bête que tu peux faire, c'est tout simplement faire un petit message euh, en mettant eh « bien, bonjour ». Si par exemple, je sais pas, c'est euh, Thomas, bah, « bonjour Thomas ». Merci pour votre réservation, je vous enverrai eh bien, dans les prochains jours un message avec toutes les instructions par rapport à votre réservation. Mais tu vois des petits messages comme ça, alors certes celui-ci peut être automatisé, mais à mon sens, pendant la durée du séjour, n'hésite pas à de temps en temps envoyer des petits messages à tes, à tes clients au-delà en plus, j'ai envie de te dire, des messages euh, par exemple de, de, de confirmation de réservation. C'est-à-dire que par exemple, tu peux te remettre, euh, Thomas, euh, c'est bon, c'est bien reçu le message, tout est OK pour vous. Des petites choses comme ça. Alors, je sais que ça nécessite une action humaine. On peut semi-automatiser ça, c'est-à-dire qu'on a moyen quand même de... Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nos messages de confirmation sont des messages très formels. Bonjour, votre date d'arrivée est temps, le check-in, c'est ça, l'adresse, c'est ça, les règles à respecter, c'est ça, et là, poum, poum, poum, poum. Et c'est très finalement... Euh, bah, c'est très automatisé bien évidemment parce que le but c'est que nous on ne passe, passe pas tout notre temps mais essaie de redonner un petit peu d'humanité là-dedans parce que c'est hyper important et si tu veux faire justement la, la, la, la différence avec tes petits camarades qui font la même chose que toi eh bien donne ce petit côté là parce que le voyageur va apprécier et c'est aussi dans ces moments là qu'on décèle des besoins qu'ont les voyageurs c'est à dire que il arrive très fréquemment que des voyageurs ont besoin de revenir dans le logement et s'ils sentent qu'il y a un feeling, qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, entre toi et euh, bah, le voyageur, ça peut déclencher derrière autre chose, d'autres réservations, peut-être même une fidélisation que tu vas avoir sur, sur ton ou tes logements. Donc ça, il faut essayer d'arriver à rétablir un petit peu, sans non plus, on, je le sais parce que moi le premier, mais parfois je me suis aperçu de regarder des messages qui, qui ont été changés. Et en fait, il y a eu bah, nos messages, le client n'a jamais répondu, il est venu, on n'a jamais entendu parler alors tu vas me dire c'est top, c'est génial, ouais mais derrière il va pas forcément te laisser d'avis ou oh là il va te laisser un avis genre euh, appartement ok, enfin tu vois il n'y aura pas vraiment le petit truc qui fait que derrière tu as envie d'y retourner quoi tu vois et ça ça manque et donc il faut arriver à, à placer ce côté euh, personnel personnel finalement personnalisé euh, sans non plus y passer tout notre temps non plus bien évidemment. Le deuxième tips, la deuxième chose que je veux dire c'est Essaie d'apporter une petite touche euh, personnalisée dans ton logement, une petite touche complémentaire pour surprendre ton voyageur. Parce que, euh, bah, on a les standards, on les connaît tous les standards, le shampoing, le savon, le machin, le truc, tout ça, on le sait très bien, euh, le linge, etc. Tout ça, on le sait bien évidemment, mais à mon sens, essaie de créer la surprise. C'est-à-dire que quand le voyageur il arrive, moi je vois, euh, au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai loin un Airbnb, euh, eh bien j'ai été surpris. J'allais de surprise en surprise. C'est-à-dire que je m'attendais à un appartement classique, standard. Et en fait, il y a plein de petites choses, si tu veux, qui ont été rajoutées dans le logement, qui ont fait que euh, j'étais surpris, mais agréablement surpris, parce que je me dis, ah ouais, ils ont pensé à ça, ah ouais, il y a ça. Tu ouvres le réfrigérateur, et on, on, on y vient justement, tu ouvres le réfrigérateur, tu as des bouteilles de coca, tu as des bouteilles d'eau. As, euh, par exemple, tu as, as des petits snacks, tu vois, tu as des petites choses comme ça qui ne coûtent pas très cher, mais qui font que quand tu arrives, c'est vrai que ça donne une bonne expérience à ton client. Donc, essaie effectivement bah, de mettre des petites bouteilles d'eau. Pourquoi pas une petite bouteille de vin, on en trouve aujourd'hui à moins de 5 euros. Ça ne sera pas un très grand vin. Ça peut être un vin local aussi. Ça peut être aussi peut-être par exemple des petits sachets de café un peu différents ou peut-être quelques petits produits locaux. Essaie de trouver quelqu'un dans ta ville qui produit des petites choses un petit peu locales. Et puis, bien entendu, il faut automatiser tout ça. Il faut mettre ça dans les sacs de, tes, de, tes, de ton personnel de nettoyage. Bien évidemment, il faut automatiser tout ça. Mais parce que, bien entendu, on est dans un, dans un esprit business, nous, mais justement, et on y viendra, il ne faut pas uniquement faire ressentir ce côté business, sinon ton voyageur, tu vois, c est, c est, du coup, c'est impersonnel. Et on, et on va y venir après. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans, dans le détail par rapport à ça. Euh, donc, du coup, essaie de trouver des petites touches personnelles, des petites touches locales qui vont euh, pas te nécessiter une grosse charge de travail, pas non plus une grosse somme d'argent, mais qui derrière vont créer le petit effet surprise pour ton client, un petit peu l'effet waouh quand il va arriver dans ton logement. Le tip numéro 3, c'est soit généreux. Sois généreux. Ne sois pas là à compter systématiquement, ils sont trois voyageurs, je mets trois savettes de toilette, ils sont deux voyageurs, je mets qu'un lit. Essaie de préparer tous les lits, même si je sais que parfois, il y a de l'abus. Je le sais très bien, moi, le premier, je suis confronté par à ça, mais essaie de mettre effectivement eh bien, toutes les... Euh, Sois généreux tout simplement, mais quand même les serviettes de toilettes qui... voilà, Si par exemple le logement accueille 4 voyageurs, bah, tu mets tes 4 serviettes de toilettes. C'est parce qu'ils ont réservé que pour deux ou pour trois, il ne faut en mettre que deux ou pour trois. C'est pas très grave finalement, même si tu nettoies d'autres serviettes de toilettes, c'est pareil s'ils si ont une demande particulière. Si peut-être, je ne sais pas, euh, ils sont deux et finalement il y en a un qui veut utiliser le canapé, bon, et eh bien, essaie éventuellement de revenir avec ou préparer des sets de linge, peut-être dans une boîte fermée à clé. Tu leur dis, bah voilà, vous tapez tel code, ça vous permettrait. Il faut, alors après, attention, parce qu'il y a aussi son lot d'abus, je le sais. Euh, et, et en ce moment, en plus, pendant cette période de Covid, on, a, on est confronté, euh, et pendant cette période de crise, à beaucoup d'abus, à mon sens, beaucoup, beaucoup. Mais essayons de redonner un petit peu du sens à tout ça. Essayons de redonner un peu d'humanité, un peu de générosité parce qu'au bout d'un moment, on se détache de plus en plus de nos clients et au final, on se retrouve à bah, finalement avoir un business mais euh, on ne connaît même plus nos clients. Quoi. Et si à un moment donné, on veut pouvoir les capter peut-être pour autre chose, il va falloir créer ce, ce, cette communication. Je suis navré, mais on va être obligé de créer une communication. Et l'automatisation, c'est très bien, les standards, c'est très bien, bien évidemment. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les voyageurs, c'est le petit plus. C'est le petit truc qui fait que ça crée l'effet de surprise. Euh, tu vas te rendre disponible. Ils ont un besoin dans le logement euh, spécifique. Tu vas le faire ou peut être il va manquer un ustensile de cuisine. On va aller l'acheter, l'ustensile de cuisine et on va leur apporter. Oui, tout ça a un coup on est bien d'accord. Mais à un moment donné, à combien évalues tu la bonne notation de ton client? C'est très important aujourd'hui, donc à mon sens, et c'était le tips numéro 3, c'est vraiment, eh bien, sois le plus généreux possible. Le tips numéro 4, eh bien justement, c'est le tips. C'est-à-dire que, comme je te disais, on essaie de redonner effectivement donc, du sens à tout ça. On essaie de recommuniquer avec nos voyageurs un petit peu plus, de manière plus, plus personnalisée. c'est de prévoir un petit tips, un petit truc qui fait que... Euh, le, le voyageur, il va se dire « Ah ouais, c'est cool, euh, c'est cool ce qu'il me dit, il m'a donné une petite... » Ça peut être une recommandation, ça peut être un... Je ne sais pas, par exemple, euh, dans ta ville, il y a un événement ou peut-être il y a, je ne sais pas, une, une information importante dans ta ville. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, des lignes de train qui ont été supprimées ou je ne sais pas. Tr trouver quelque chose, si tu veux, qui, euh, qui, qui, qui est local, qui, qui est donc local un ce qui est arrivé dans ta ville, un événement, quelque chose où tu partages un bon plan. Et l'idée, c'est de lui dire, bah écoutez, par exemple, un bon plan que tu aurais pour toi et que tu partages avec tes amis, bah en fait, c'est lui livrer à lui aussi, lui livrer ce petit tips. Parce que du coup, tu vas faire un petit message, tu vas dire, bonjour Thomas, euh, bah, j'espère que tout se passe bien, euh, je profite de ce petit message pour vous donner un petit, euh, une petite recommandation, un petit tip, j'ai viens, viens d'y penser, euh, bah, écoutez, n'hésitez pas à aller à tel endroit ou, ou faites attention par rapport à ça, parce que j'ai appris que ta tac, tac, tac, ta. et du coup, ça, c'est le petit truc qui fait que le voyageur va se dire « Ah putain, c'est cool, j'ai en face de moi un host qui, qui donne des tips en plus. » Et ça, ça crée vraiment un sentiment euh tu vois, on a créé une relation vraiment beaucoup plus euh, rapprochée finalement avec nos voyageurs. Et ça, ça va être super apprécié. Et le voyageur va s'en rappeler, il va dire ah ouais, c'est vrai que le host il est vraiment, euh, bah, il est au taquet, euh, il répond à nos besoins. En plus, il nous donne des petits tips de temps en temps sur telle ou peut-être telle ou telle chose. Ou par exemple, je sais pas, sur la TV, sur, il y a un truc, euh, il y a, tu vois, un petit truc, n'importe quoi. Tu lui dis bah écoutez, voilà, tiens, je vous donne le petit tips, ça peut vous aider. Le tips numéro 5, et eh bien c'est rester un host airbnb. Ne tombez pas dans le piège de devenir une méga compagnie ou de devenir comme un hôtel parce qu'on le sait euh, les hôtels, les gros, moi personnellement je sais que je n'aime pas fréquenter les gros hôtels, j'aime bien fréquenter les petits hôtels, les petites résidences etc. Pourquoi Parce que ce que j'attends en tant que voyageur c'est justement et eh bien cette proximité avec peut-être le chef d'établissement ou peut-être le, le, le, le responsable manager. Finalement, nouer une relation avec lui parce que, à mon sens, c'est super important les, les relations humaines. Et donc, rester un host, ce que je veux dire par là, c'est que quand le voyageur réserve dans votre appartement, il ne faut pas qu'il ait le sentiment derrière qu'il tombe dans une méga compagnie qui a 30 appartements et, et c'est monsieur 18 qui a réservé l'appartement 47. Enfin, il faut absolument que lui, les sentiments, qu'il soit tombé derrière chez un host, chez un propriétaire qui eh bien, euh, va lui justement lui... Euh, lui, euh, lui apporter des petites choses qu'il n'aurait pas trouvé justement ailleurs. Et ça, tu le sais, si tu as déjà voyagé, tu sais que ça, on est, on est très friand sur deux choses. Et ça, à mon sens, il faut absolument que tu arrives à le, bah, à le mettre en place, tout simplement, en étant euh, bah, déjà, par exemple, ta fiche profil d'Airbnb. Si, par exemple, tu es une société, ça sert à rien de mettre ton logo de société, quoi. Sauf si tu es une conciergerie, que derrière, tu gères des appartements en co coos pour des propriétaires. Là, ok, parce que l'idée, c'est de communiquer son image. Mais quand tu es le compte principal, mets ta photo de profil. Mets ta photo de profil pour que le voyageur s'identifie à toi. C'est pareil, combien je vois de, de profils de comptes Airbnb qui ne sont même pas remplis Tu dois remplir et tu dois dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu partages. Pourquoi tu fais du Airbnb Pourquoi tu aimes recevoir des voyageurs ça, ça doit transparaître dans ton annonce, ça doit transparaître dans ton profil et ça doit quelque part transparaître aussi dans les messages qu'on envoie à nos voyageurs. Le type suivant, ça va être euh, les photos. Alors, tu, je sais ce que tu vas dire, tu vas dire les photos, oui, je, je sais faire des belles photos. Non, non, non, non, non justement, il ne faut pas qu'elles soient forcément parfaites. Pourquoi Parce que je vois, par exemple, j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, donc j'ai fait beaucoup d'Airbnb et combien de fois je me suis fait avoir. C'est-à-dire que, sur la fiche produit, j'ai des super photos hyper lumineuses parce qu'en fait, le fait de rendre les photos hyper lumineuses fait que ça enlève tout, ça gomme finalement toutes les imperfections qui y a dans le logement. Donc, tu as l'impression que le, le logement finalement, c'est comme si c'était un, un, tu sais, un, un, un, un appartement dessiné, tu sais, vraiment un truc parfait, bien arrêté, bien calé, pas de tâches, rien. Et combien de fois j'ai été déçu Combien de fois je suis déçu Je pousse la porte, c'est super dark, euh, c'est sombre donc. Euh, c'est le canapé bah, sur la photo il paraissait super clair au final il est super sombre au final tu t'attends tu un appartement qui soit hyper lumineux hyper sympa en fait il est très sombre il fait même limite peur ça fait un peu ghost toi, tu vois c'est et ça bah, pour le coup bah alors là, euh, du coup, tu es, es super déçu. quoi. Pour un peu, tu les des problèmes dans le logement. bon bah Là, tu te dis, laisse tomber le logement, euh, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, les photos, les photos il faut absolument que tu euh, fasses des photos jolies, bien évidemment, mais ça ne sert à rien de forcer non plus. Si tu as le sentiment que la photo, quand tu mets la photo et que tu mets ton logement, qu'il y a vraiment une différence, franchement, mets-toi à un moment donné à la place du voyageur. Si tu sens que la photo, elle n'est pas vraiment en adéquation avec ce qui se passe, il faut assombrir volontairement la photo pour qu'elle corresponde. Parce que, ok, c'est cool, tu vas prendre des réservations, tu dis, oh ouais, l'appartement. Et je te le dis par expérience, parce que moi, le premier, j'ai réservé des appartements où je me suis dit, oh, l'appartement, euh, il tabasse, euh, c'est des belles photos, c'est lumineux, le canapé, le, le lit, etc. Mais au final, tu arrives, c'est pas ça du tout, quoi. C'est super sombre, le canapé, il est taché sur le canapé. Alors, bien évidemment, sur la photo, bon, on ne les voit pas, euh, etc., etc. C'est pareil. Euh, la photo, généralement, elle est faite lors de la création de l'annonce. Si ton annonce, elle a 1, 2, 3 ans et qu'il y a des choses qui sont dans ton annonce qui ont vraiment changé radicalement, par exemple le canapé est complètement euh, défoncé, ou alors il y a des grosses tâches, etc., bah, il faut voir pour changer le canapé. Hein. Parce qu'à un moment donné, euh, le voyageur, il... ce, que, ce que déteste le voyageur, c'est avoir l'impression que quelqu'un d'autre est passé avant lui. Même si on le sait, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant nous, bien évidemment. Mais ce qu'il déteste absolument tout, c'est ça. Ce qu'il veut être lui, c'est être le premier à dans le logement. C'est comme s'il était tout neuf et que tout a été fait pour lui. Et ça, c'est important. Moi, le premier, quand je vois des tâches, des choses et tout, tu te dis « ouais, il y a un tel qui est passé là ». Et du coup, tu t'imagines « ouais, il s'est passé ici, il s'est passé ça ». Et ça, ça ne donne pas une bonne expérience client. Le tips numéro 7, eh bien, et donc c'est le fameux tips que je te disais d'être bien attendu jusqu'à la fin, qui pour moi est le plus important, c'est exprimer de la gratitude. C'est-à-dire vous devez être content que vos clients soient passés. Vous devez leur faire comprendre que vous avez vraiment apprécié leur passage. Et par exemple, le message à la fin, lorsqu'il part, généralement, on dit, euh, j'étais ravi de vous recevoir, euh, des messages automatiques encore une fois, j'étais ravi de vous recevoir, euh, j'espère que pour vous, c'en est de même, n'hésitez pas à me laisser une notation 5 étoiles, bla bla bla bla bla. Bon, ça, on le fait tous, on a tous nos méthodes, nos, nos messages, etc. Mais moi, à mon sens, vu tout ce qui vient de se passer, Covid, crise, etc., tu peux justement un petit peu en jouer ça. Dire, bah, écoutez, bonjour Thomas, Sachez que j'ai vraiment été ravi de vous recevoir, euh, vous le savez en ce moment nous traversons un contexte particulier, euh, un contexte où c'est très difficile pour chacun, très difficile financièrement, très difficile humainement euh, avec tout ce qu'on rencontre et sachez que j'ai vraiment apprécié que vous puissiez bien dans mon logement parce que bah, au quotidien bah, les réservations que je, je prends dans ce logement sont aujourd'hui le moyen pour moi et eh bien de payer tout simplement mon euh, bien. Mon, ma propriété, mon appartement, de payer le crédit bancaire. Concrètement, tu exprimes vraiment de la gratitude, que tu es vraiment content et que tu, tu lui dises, bah voilà, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir revenir dans mon logement parce que bah, voilà, tu as expliqué auparavant les, les raisons par rapport à ça. Alors si tu l'as rencontré physiquement bah, en jouet, j'étais content de vous, vous voir l'autre fois ou j'étais content de vous apporter peut-être un, un set de linge supplémentaire qui vous manquait, de la gratitude tout simplement. Mais le tout dernier tips, Tips numéro 8, ça va être oublier les mauvais voyageurs. On a traversé une série de problèmes dans nos logements, je le sais, tu le sais, enfin, je, voilà, on, est, on, on se raconte la vérité hein, sur cette chaîne, des fêtes, euh, des voyageurs exigeants. Euh, là, franchement, pendant le Covid, ça a été un peu compliqué. Hein, ça, ça a été vraiment, euh, on, a, on a enchaîné les problèmes dans les logements, etc. Enfin, moi, j'en ai eu quand même pas mal que je n'avais pas auparavant. Donc forcément, nous, inconsciemment, maintenant, quand on voit un voyageur, on voit tout de suite le problème, tout de suite on ne voit pas que le voyageur peut-être dans un bon état d'esprit, constructif, arrangeant, pas du tout. Et donc, forcément, ça influence nos réponses, ça influence notre façon d'être. Et donc, ça veut dire que quand le voyageur, par exemple, va nous poser des questions, va nous réclamer quelque chose, on va tout de suite être sur le côté négatif, on va dire oh non, non, non, c'est prévu comme ça, c'est écrit comme ça, l'autre check-out, c'est 12 heures. Non, essayez vraiment de, de, essayez de faire en sorte de, de charmer vos voyageurs, essayez de faire en sorte qu'ils vous aiment, vos voyageurs, tout simplement, qu'ils vous aiment. Essayez de les charmer. Il veut partir un peu plus tard, bah écoutez, s'arrêter avec un grand plaisir, ça, vraiment. Mais sachez que là, on, a, on doit démarrer le nettoyage. Alors si c'est vrai, hein, parce que si c'est pas vrai, franchement, c'est pas cool. Si c'est vrai, bah, vous expliquez aux voyageurs, mais de manière gentille, constructive, positive. Ne pas se braquer, ne pas dire ah bah sur Airbnb, c'est écrit 12 heures, donc c'est 12 heures. Non. Il faut absolument mettre les formes et être charmeur. Être à aimer tout simplement faire ressentir vous aimer, voyageurs et partir du principe que ce n'est pas parce qu'il y a eu dix problèmes auparavant que le onzième sera également un problème, absolument pas. Le onzième, ça se passera très certainement très très bien, et donc partez de ce principe-là, oubliez, oubliez tout ce qui s'est passé. Je le sais, quand on a été confronté à une fête, on s'imagine que la fois suivante, on aura une fête. Non, je pense qu'il y a moyen de bien expliquer les choses aux voyageurs, peut-être même de les appeler s'il y a un gros doute, et puis tout simplement d'être de, de, de, de, de, voilà, de, de, de, certain. À mon sens, il faut vraiment que la, la, la communication se fasse entre toi et le voyageur de plus en plus, qu'on revienne quand même plus par rapport à ça quand il y a des doutes. Parce que encore une fois ça va renforcer la relation et ça va faire que derrière tu vas avoir que des bonnes notations et l'idée c'est de pouvoir aller chercher de nouvelles réservations à travers ces voyageurs. C'est des voyageurs qui vont revenir, certaines des entreprises qui d'ailleurs vont t'appeler et qui vont dire bah oui on a eu une très bonne expérience avec vous, c'est vrai que vous êtes très réactifs, vous êtes plutôt arrangeant et tout, bah écoutez nous c'est vrai qu'on a besoin de logement. et ça c'est ce que je te dis là c'est pas du blabla c'est la vérité c'est ce qui se passe au quotidien donc et je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je connais tout ça par cœur. C'est juste que même moi, tout ça, je me les, je me les, je me les impose, ces types là parce que c'est ceux qui vont faire la différence par rapport à tes petits concurrents pour cette année 2021-2022. On a terminé, donc n'hésite pas à commenter n'hésite pas à me dire dans les différents tips que je t'ai pu livrer, s'il y a des choses que j'ai oubliées ou que ou tu n'es pas forcément d'accord, n'hésite bah, pas à le préciser dans la partie commentaire parce que ça fera partie des, euh, des, des, des choses qui à mon sens vont euh, participer à l'évolution de cette chaîne et aussi aider la, la communauté. N'hésite euh, pas à la partager aussi, bien évidemment, cette vidéo, à liker, à t'abonner. Bon, ça, on l'a déjà vu. Euh, voilà, donc du coup, eh bien, on a terminé. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao